je suis allée chez le Dermato et, et j'ai envisagé sérieusement d'avoir euh, un cours Botox pour effacer cette ride-là du lion euh, et puis je ne l'ai pas fait euh, c'est une anecdote personnelle que j'ai mis dans le livre, j'aurais pu ne pas le mettre et finalement, je l'ai fait parce que je trouvais que ça éclairait beaucoup de choses sur le, le rapport des femmes à l'âge, des jeunes femmes, et des femmes aussi beaucoup plus jeunes que moi, parmi mes amis ou, ou des connaissances, qui déjà sont angoissées par les rides, parfois à 20 ans à peine. Euh, déjà, cette peur de, de, de, de l'âge, je me suis dit, il y a un vrai problème. Si aujourd'hui, dans nos sociétés, des jeunes femmes euh, épanouies, euh, qui font des études, qui commencent leur vie, sont déjà angoissées par ça. Pourquoi cette angoisse, elle commence déjà aussitôt Qu'est-ce qu'il y a des... des derrière cette peur des rides et cette peur de l'âge et ce qui m'a donné une des une des raisons qui m'a donné envie d'écrire ce livre toutes les femmes subissent cette pression, cette pression sur l'âge, toutes ces injonctions contradictoires à savoir euh, euh, il faut bien vieillir, il faut être naturel mais il faut quand même pas trop, euh, pas trop montrer les signes de l'âge, donc il y a toutes ces injonctions qui reposent sur les femmes évidemment c'est beaucoup plus fort encore pour les, euh, les comédiennes ou celles qui sont à l'écran mais pas seulement euh, on, ça se retrouve à peu près dans toutes les sphères professionnelles, dans toutes les euh, sphères de la vie, à savoir sphère intime, sphère professionnelle de façon très très forte Et je pense que hélas, aucune une femme y échappe avec cette espèce de double euh, de cumul entre l'agisme et le sexisme donc c'est un peu la double peine pour les femmes et elles ont d'une certaine façon toujours tort de vieillir vieillir exacerbe les inégalités entre les hommes et les femmes en particulier dans la sphère économique si on prend un seul exemple c'est celui de l'emploi il y a des inégalités hommes-femmes très fortes dès le début de la carrière euh, parce qu'on se présuppose que les femmes vont avoir des interruptions par rapport à de, de grossesse des carrières plus compliquées il y a ces inégalités de salaire, évidemment ça s'aggrave avec l'âge. Et là c'est un constat, Enfin, les chiffres le montrent vraiment qu'il y a des inégalités très très fortes dans l'emploi des seniors entre les hommes et les femmes. Elles ont des postes plus précaires, moins payés, euh, dans des secteurs où elles sont plus vulnérables, c'est souvent les services à la personne notamment. Donc il y a aussi ces inégalités-là qui sont assez fortes et, et sur lesquelles je pense qu'il faudrait agir, en tout cas les mettre en lumière. C'est une des choses qui m'a surpris au cours de cette enquête, c'est de voir que... Toutes ces crispations, ces tabous autour de la ménopause existent encore. Je disais, naïvement, c'est... Bah, ça y est, c'est acté, c'est dans la vie des femmes, toutes les familles passent, il n'y a pas de raison que ce soit encore un sujet de tabou, et ça l'est encore, et on voit qu'il y a tout euh, ce vocabulaire négatif, c'est presque une insulte ménopausée. Euh, pourquoi Je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce que les femmes, la façon dont les femmes vivent cette étape, et l'imagerie, euh, les, les, les, les espèces de vieux clichés qui restent sur l'idée que euh, la femme ménopausée perd sa fonction euh, reproductive, donc sa fonction sociale. C'est complètement daté, ça paraît fou, mais ça traîne encore dans les représentations, on le voit. Et il y a un vrai décalage entre cette imagerie et la, et la façon dont les, les femmes vivent euh, plus ou moins bien cette étape-là, mais en tout cas euh, pas comme un drame, euh, et surtout pas la perte de, le, de leur valeur sociale. C'est vrai que la vieillesse est encore largement un en impensé du féminisme, c'est surprenant parce qu'il y a de nombreux combats aujourd'hui sur le, le corps des femmes. Euh, moins sur la question de l'âge, sur la question de la, la place des femmes âgées, des inégalités économiques auxquelles elles sont confrontées. C'est difficile de, de, de répondre à cette question. Les féministes disent, bon, alors certaines s'y euh, euh, attachent et s'y attaquent, et d'autres disent, bah, finalement, euh, dans les années 70, il y avait des combats plus prioritaires. Finalement, on pensait que ça allait suivre, que la place des femmes dans la société s'améliorant, bah, la question de l'âge n'en serait pas vraiment une. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Euh, mais il y a aussi finalement une part d'agisme aussi chez les féministes, personne n'est totalement exempt de ça et puis euh, il y, y avait tellement, tellement de combats à mener que parfois celui-là n'apparaît pas prioritaire donc c'est vrai que c'est encore euh, euh, oui on, peut, on pourrait espérer que ça remonte un peu aussi dans les, la priorité des combats parce que euh, si on regarde vraiment la, la, le statut économique des femmes âgées, qui souvent sont veuves, elles sont vraiment très fragiles économiquement, et même euh, si on ne voit pas jusque-là, il y, y a beaucoup à dire sur, le, sur la question. Vieillir est aussi une forme de libération, de liberté, de reconquête. Euh, euh, C'est étonnant, parce que derrière toute cette... Euh, euh, c'est ce, ce vocabulaire péjoratif sur l'âge des femmes en fait ce qu'elles vivent beaucoup c'est oui c'est difficile surtout quand il y a des, des, des questions de santé mais beaucoup disent aussi mais euh, quand on prend des années on se connaît mieux on sait ce qu'on vaut on sait ce qu'on veut on sait qui on est euh, on peut envoyer balader euh, qui on veut parce qu'on a plus peur de de, de, de, de faire des dégâts ou on a déjà fait ses preuves donc il y a cette, cette forme de liberté qui euh, que beaucoup de femmes éprouvent et, et en jouissent et sont très heureuses de le vivre ainsi. Et donc, euh, beaucoup me l'ont dit à différents degrés, autant dans, la, dans, dans, dans leur sphère euh, amicale, que leur sphère intime, que leur sphère sociale. Je me dis, mais c'est ça qu'il faut dire finalement, c'est que... Euh, les années d'expérience, c'est aussi une liberté, une connaissance de soi, et c'est très très fort. Et certaines femmes parlent même de puissance. On parle beaucoup de, de la puissance des femmes, mais je pense qu'elle vient aussi avec les années. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes femmes qui ont peur d'hériter déjà. C'est que c'est ça qu'elles vont gagner avec les années. Et c'est très très fort.